Okay. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va casser ici. Hmm. On sait qu'il y y en un un autre par On va récupérer. Rien de tout. On va va ah, on a quelqu'un par là-bas. Très bien. On va faire attention. Bonjour. Burst. Vous allez voir un burst, quoi Non, il n'y a pas de burst. Ok. On va quand même partir en chase, parce que c'est ce qu'on doit faire. Hein. Au bout d'un moment, sinon ça a plus aucun sens. Voilà, et d'un hit... On va descendre par les escaliers. Parce que c'est ce qu'elle va faire. En sautant. Voilà. On sait que là il y a quelqu'un. Enfin, je sais pas s'il y a un piège là qu'on est posé, je ne sais plus. Donc c'est soit elle va derrière. Quelqu'un elle est un peu condamnée ici. Ah, plus de palette. Peut-être un des dards là, mais. C'est pas le, le profil. Ah, ok. On va la récupérer, elle. On va la poser ici. Où Est-ce qu'on a accroché juste là Parfait. Si. Elle sort de là. Ça a posé un problème pour elle. On a déjà une indication. Sur qui est où. On va faire ça comme ça. C'est très large ici. Hein. C'est beaucoup plus large qu'avant. On va la forcer à sortir par là. Jeff. Jeff Jeff Voyons Jeff. C'est qu'ils ont envie de casser les pièges. C'est que l'autre est là-bas. Qu'elle s'est soignée. C'est que le moteur, il est... Pas en régression ici, mais on va récupérer le piège qui est là-bas. On a deux pièges à récupérer. Celui-là, pour l'instant, c'est encore un peu chaotique en termes de placement. Parce que c'est pas tout à fait fixe. Tout à fait clair. On a quand même des moteurs qui sont très exposés, Je vais pas pas trigger. On a peut-être ce moteur, qu'on peut récup, qu'on peut euh, verrouiller. On a les deux moteurs qui sont là. On a un moteur qui est là. On peut peut-être poser. On va peut-être euh, également poser le piège ici. Pour l'entrée de la maison. On sait qu'il y a quelqu'un qui est là. S'il se prend le piège, c'est balibalo. Pas l'aide pour rien, si. Elle, on va pas aller. En chase. Très bien, ça. On va pas aller en chase euh, de, de Jeff. Hein. On va plutôt aller en chase directement de cette euh, charmante demoiselle. Parce qu'on va pas... On ne va pas... Tunnel. Par contre, euh, au bout d'un moment... Euh... Ouais. On va être obligé de partir à gauche. Elle ah, a pas de... Euh... Elle n'a pas d'échappatoire, elle. On va lui donner un hit. Si l'autre, par là. Elle m'a pas vu poser le piège, donc si elle essaie de prendre la palette, c'est un peu compliqué pour elle. Ok. Elle est encore restée là, donc c'est dommage. Salut pour elle. Voilà. Si elle rentre dans la maison, c'est double ballot pour elle. Ok. Ça sent le dédard. Voilà. Elle est ici. Je peux passer par la sortie. Il y en a qui s'est prise le piège ici. S'il y en a qui essaient de se soigner, je saurais qui se soigne. Je, je saurais. En revanche, mon trigène est cassé. Mon trigène est cassé. Je peux éventuellement récupérer des pièges par là-bas. Ok. Je sais qu'elle est ici, à l'intérieur. Je vais essayer de la bloquer de l'autre côté. Je l'entends à gauche faire le tour. traité libéré je ne fais pas de franchement je ne fais pas de focus hein. je ne tunnel pas je focus pas je, je joue extrêmement propre on entend des gens chouiner là par exemple et on voit avec grâce à vocation d'infirmière de des gens qui se souhaitent hein. on va prendre Jeff qui va se prendre le piège ou pas on sait qu'ici il y a quelqu'un qui fait le tour Voilà. qui d'autre est là ok on le sait. On va avancer un peu pour pas se prendre la palette. Alors on sait qu'il y a quelqu'un d'autre juste en face. On n'a plus de piège. Donc, on va aller tout droit, là. On va aller à gauche parce que c'est l'escalier le plus direct. On va vérifier que le piège, que le moteur... Voilà. S'il monte... Voilà, par là. Attention. Oh, il monte. Oh. Intimidation Plus qu'un seul moteur On est vraiment hyper propre hein. On est hyper giga propre hein. Faut pas se mentir euh, Ça nous porte à préjudice on porte à préjudice Et on peut jouer beaucoup plus ça Alors on, peut, on peut jouer dégueulasse hein. On peut le faire Avec un C Au moins de partir à droite donc, on va directement couper à droite. C'était sa seule alternative, vu qu'à droite, il n'y ait pas de... Ouh, ça, ça c'est moche. Ça, en termes de... En termes de portée, c'est un peu ça. Ouais, c'est... Si j'avais été à leur place, très honnêtement, Ça serait un peu fachouillé, hein qu'il y a quelqu'un en haut. Là, ici. On va aller directement là-bas. Peut-être même que le temps d'arriver, on va avoir fait... Euh... Ils vont finir le moteur. C'est fort probable. Hop. C'est smile Ah Ça va. Voilà. Et là-bas, ils ont fait un piège. Donc, ils sont blessés. Oh. On va faire quoi On va mettre ça dans l'obscurité noire et sombre. Juste là. Deux qui sont blessés. Hmm. Tenir là. J'espère que tu vas bien. On va aller tout droit. Ok se soigne. Si c'est quelqu'un qui est blessé, qui allait essayer de le soigner. Jeff. Ok. Je sais pas s'il va essayer de revenir. Ça peut peut-être jouer à ma défaveur. On sait qu'il y a quelqu'un en haut. On les a vus. Donc on sait qu'il n'y a pas de moteur. Allez, on... on sait qu'il y en a un qui est... Ok. Il veut venir ici. ok. Il y en a un qui est, oh, okay. est, oh, okay. est blessé, l'autre non Ah, ok. Ok, là. La maison est grande. Hein. On va replacer les pièges. On vérifie que les pièges sont ok. Ah. Oh, J'ai entendu. Oui, J'ai entendu quelque chose. On va poser ça comme ça ici. Et récupérer ce piège-là. Charal. Là. Je crois que j'entends quelqu'un courir, mais pas sûr. Hein. On a récupéré deux pièges. Ça peut être un avantage pour nous. On est, Tout le monde est en, en P2, certains sont en P3. Euh, ici, c'est un peu miné. Si elle n'est pas toute seule, elle peut se libérer. Voilà. C'est éloigné. Les deux sont là. Et elle est blessée. Donc on va les couper par là. Parce qu'ils vont faire le tour. Soit en allant dans la maison. Voilà. Et c'est sans poteau. Et là, il n'y a pas de palette. Peut-être même qu'elle a des dardes. Qui est là, qui est là, qui est là. Ok. Très bien. On a coupé. Ça a été euh, intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire. Elle est en P1, elle est en P1, mon gars. Moteur ici ou pas On va euh, casser ça ici. On sait que c'est compliqué pour eux de, de soigner. C'est élite. Mm -hmm. C'est qu quelqu'un par là. Est-ce qu'on a une ouverture par ici Non. Hein aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, ok, on a quelqu'un là. Et on a l'ouverture par là. Oh Elle est blessée, on va pas à tunnel, of course. On va pas à tunnel. Elle, elle est, elle est tout foutuelle. Elle a elle été plutôt propre. Ah, sa seule solution, c'est d'aller là-bas. Et surtout, sa seule solution, c'est d'être aidée, en fait. D'être protégée. Mais elle, elle, elle s'en fiche. S'en fiche de pas. C'est Ça va top, je t'en remercie. J'espère toi aussi. Il a personne d'autre qui venir l'aider. Personne. Elle est foutuelle. Ok! Les deux là? Ah, je suis désolé. Hein. C'est soit. Mmh. Ok, il y en a une qui est partie. Et l'autre ici. Ils sont tous blessés. Et ceux qui vont pas faire, c'est venir l'aider. Ok. On sait que l'autre en face... Ouais, attends, elle est foutue. Tu... Euh, il y a s'il y a quelqu'un qui se soigne grâce à vocation de l'infirmière. Oh, ok. On sait qu'il y en a deux là-bas. <cười> Et eh ben c'est très honorable. C'est très très honorable. Très honorable, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, si vous êtes tous les deux là, voilà, vous êtes tous les deux là, les gars. Vous avez le courage, il y en a un qui attire mon attention. Hop là, pendant bon, que l'autre y va. J'ai posé des pièges. Qu'est-ce que je faire? Ok. Très bien, et donc, qu'est-ce que tu veux faire maintenant Et donc, qu'est-ce que tu veux faire maintenant Joli, et ce sera au péril de ta vie. Ok, attention. Et du coup Et toi, tu as donné ta vie. Allez vas-y. <rire> J'ai pas de tunnel. <rire> voilà. Et voilà, deux sacrifices pour une personne, ouais, niveau rentabilité et 11 hooks.